On part comme plus qu'à être complètement heureux. On voyait la misère autour de nous. Quoi. Alors. Ou alors on vit dans un coco. Un, coco, et puis un... un métier tout, quoi. Mais il y, y, y a une possibilité. Il y, une... y a quelque chose à faire. Hein. Moi ça me gêne un petit peu ce qui vont dans la... Et ça me gêne pas. Mais aujourd'hui je pense que... Parce que c'était important de le défendre. Quoi. Mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, aller dans la rue, c'est quoi Aujourd'hui, aller manifester dans la rue, c'est quoi Il te retourne le truc contre toi. Aujourd'hui, c'est aujourd comme ça quand tu veux faire des choses. Te parler de la révolution, on va pas prendre les armes, on va pas prendre des machines, on va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple bon, à faire. C est, c est le, le système, c'est quoi Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui est dans la rue avec leur marché, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. 3 millions, 10 millions, 10 millions de gens. Et là, il y a une vraie menace. Et là il y a une vraie révolution. La révolution c'est ce qui est dans les banques. C'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a des millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la de <rire> Ouais, Ouais. Pas compliqué. Et là, on va nous écouter autrement. Et c'est indica. Il faut leur donner des idées, des fois. <rire>